Bon Dieu béni Amen. nous. Nous saluons dans le nom de Jésus. Est-ce que nous sommes sous bataille toujours? Nous sommes sous l'évangile, Seigneur toujours. Nous sommes dans le ciel toujours. Yes. Et, et on te simplement te nous avons simplement une précision à apporter. Nous avons dit eh, depuis en novembre, eh, la mort est un jour par chef en bas encore. Amen. Nous avons dit que nous avons révoqué. Et nous avons dit base. Ça a les 400 marozos à l'écraser. Et ça m'a dit sous deux Jésus-Christ. Autant de fois l'église a sur la terre, nous avons le pouvoir. Si pas utiliser, mon Dieu par pas Et moi, encore renouveler, la mort un jour avec toute équipe, ça a été mourir à Dieu pour nous. Même si nous pas parlé, nous, nous dit que oui, nous mourir. vous avons seul, qui reste qui nous avons seul accès devant nous, chercher, convertir. Parce que c'est deux options Jésus-Baye. Si vous pas repentir dans le péché, vous mourir là-dedans. Si vous pas repentir dans le péché, vous avez mourir là-dedans. Tout le qui était, reste bandit qui était la pleine m'annoncez nous la repentance pour nous mettre à tête. pour peuple à liberté. pour le fonctionner et encore je renouveler parole moins moins déclarée et quelles que soit les tangentes la plaine à libérer et moi, apprendre que plusieurs grandes policiers pour moins des policiers avant un affrontement viens joindre moi nous n'avons pas besoin de le ou Gan, Ça ne veut pas servir. Nous prier avec nous. Nous nous, avec nous comme serviteurs de Dieu d'après Romains 13 pour approuver les gens de bien et réprouver les vagabonds. Ici, nous condamnons Action vagabondage depuis qu'on dans l'église. rivez de dehors. Depuis qu'on m'a prêché, madame, on m'a prêché, ma sagesse. On m'a prêché, tout est qui passe de ça. Yö. m'a prêché, tout est qui nous-mêmes dehors qui, qui, qui, qui par là nous ranger en nous Et ça, on est, on savonné on est. L'église a que bon Dieu béni, nous. Nous sommes moins formés dans une torselle. Gommez ce que l'homme, dans une zone torsel, il décare, et le chef torselle citoyen pas qu'à vivre, c'est kidnappine ou kidnappine. Melevez-moi là, tout le monde qui chrétien la levez-moi là. Il <mix> déclare, me vite l'homme, soit de bien, vite l'homme, soit de bien, gardez mes tendes. Ou bien, premièrement, première option, ou bien, pour convertir. Pour abandonner vieux voir ça. Ou pas abandonner ou mourir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Yo citoyen, pas qu'après tout ton peuple captif. Ça n'est pas écrit. Au nom. Au nom. Deuxièmement, nous apprenons dans une zone Eddy Wan. Fidèlement chrétien dans la zone. Fidèlement chrétien dans la zone. Vous avez créé le tiseau. Dans la zone de tabac. La... Bon, tiseau, soit tendem la, passe là pasteur parce la fleur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous avez un moyen pour repentir avant de mourir. Souvent, vous choisissez la repentance ou la mort. Les gens ne peuvent pas pour faire nos sociétés, empêcher les gens vivre. Au nom de l'évangile, je m'a prêché à me non, avec toute équipe. nous dit non, nous dit non, nous dit non. Donc, on y a un missile l'a nous pour passer ton la passer zone de diwane, Fait ça pour vous faire. Au nom, au nom, au nom, au nom, Well, sept somme, il parle de là. Il parle pour toute bande, la plaine. Ou bien il converti. Et t'es de gain. Dans Jean 8, j'ai je un verset à moi exactement. Ou bien il converti... Ou bien, pas mon pas qui a dit ça, mais moi-même, sous deux Jésus-Christ avec l'évangile, ma précieuse, sous deux bon dieux, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, moi-même, je et je dis net. nom repentance, repentance, repentance, repentance, et puis après, ça tout fidèlement. Mettez-vous dans garde à vous. Nous avons des choses pour ne pas couper devant la peste. Pièce volant. Au nom. Au nom. Oui, que cette somme nous a Depuis ce côté, il avons comploté contre l'évangile. Les gens qui, qui connaît ont déraciné l'évangile, cette somme nous a travail La plaine dans même ravage. Protéger les policiers, les bandits. Ça me dit là? Yes, yes. Si mon Dieu a parlé le balai, la potette qui va Jésus. Au nom de C'est.